Selon le Daily Mirror, Philippe Coutinho aimerait revenir à Anfield. D'après le tableau britannique, le milieu de terrain du Barça prêté au Bayern cette saison, qui n'a d'ailleurs pas souhaité lever l'option d'achat, ferait tout ce qu'il peut pour retrouver Liverpool. Un échange téléphonique a même eu lieu entre le joueur et son ancien entraîneur Jurgen Klopp, Visé par Chelsea et Newcastle, décevant depuis deux saisons, Coutinho serait même prêt à baisser son salaire pour retrouver Salah, Mané et Firmino. Vendu 160 millions d'euros en janvier 2018, le joueur serait coté 100 millions de moins aujourd'hui selon Transfermarkt. Mais malgré tout ça, on a du mal à y croire Déjà l'an dernier, l'appel du pied du Brésilien à son ancienne équipe était resté sans réponse. Et supporters du club de la Merseille n'ont pas oublié son sulfure au départ en 2018 et certains ne sont pas prêts de lui pardonner son attitude de diva. Thiago Silva ne jouera plus pour le PSG la saison prochaine. Cette décision a été confirmée par Leonardo himself dans le JDD de ce 14 juin. Le Brésilien de 35 ans, arrivé à Paris en 2012, est donc à la recherche d'un nouveau défi. Et si des pistes ont été évoquées du côté du Brésil ou de l'AC Milan, certaines rumeurs l'annoncent de plus en plus proche de la Première Ligue, selon le Daily Mail. Ce dimanche, notre confrère Nicolo Tchila donne du crédit à cette dernière hypothèse et affirme que des discussions ont été entamées entre le club d'Everton et Thiago Silva. Les offices sont entraînés par Carlo Ancelotti et vous n'êtes pas sans savoir que c'est le coach italien qui avait poussé pour la venue du Brésilien au PSG il y a 8 ans Dernière nouvelle au Monstro ne serait pas insensible à l'idée de retrouver son ancien coach. Courtisé par son ancien club, la Juventus Turin, attiré par le Real Madrid de Zinedine Zidane, Paul Pogba, en fin de contrat en 2021, est toujours un joueur de Manchester United aujourd'hui. Et selon un ancien pensionnaire des Red Devils, l'avenir de l'international français pourrait se prolonger un peu du côté du nord de l'Angleterre. D'après Adnan Ghanouzai, ami très proche du français depuis leur histoire commune à l'Académie de Man ce dernier ne quittera pas les Mancuniens cet été. Alors évidemment, ça n'engage que le joueur de la Real Sociedad, qui s'est confié à et Newsblad, mais Pogba, qui s'est bien remis de sa blessure à une cheville, verrait aussi d'un bon œil sa nouvelle association avec le Portugais Bruno Fernandez. Et vu le climat financier actuel du marché, on cerne mal les clubs capables financièrement de l'accueillir. Voilà, c'est tout pour ce Mercato Buzz. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.